Pratiquer la parentalité positive, c'est entre autres vouloir en permanence favoriser l'estime de soi de notre enfant. Il se trouve que la façon dont nous parlons avec notre enfant influence directement son estime de soi. Il convient d'apprendre à mieux communiquer avec son enfant pour favoriser son estime de soi. J'aimerais citer Jiddu Krishnamurti. L'éducation consiste à comprendre l'enfant tel qu'il est, sans lui imposer l'image de ce que nous pensons qu'il devrait être.